Frustration État un mental d'insatisfaction. D'insatisfaction caractérisée caractérisé par un déséquilibre. Ferme ta en... gueule! C'est un koala qui tombe d'un arbre. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il est mort. <rire> C'est un deuxième koala qui tombe d'un arme. Pourquoi Je ne sais pas non plus. Parce qu'il s'est fait heurter par le premier koala. <rire> T'es bête. Ça fait longtemps que tu m'avais plus fait la cuisine. Écoute, j'ai quelque chose de difficile à t'annoncer. Une chose que tu dois absolument savoir. Ouais. Euh. Tu m'as caché quelque chose. Oui, mais je l'ai toujours fait pour te protéger. J'insiste là-dessus. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Pour nous. Qu'est-ce que c'est Quelque chose que je traîne depuis l'adolescence. C'est un don et un fardeau que j'ai toujours dû cacher à mon entourage. Mais aujourd'hui, je supporte plus de devoir te le cacher à toi. Bon, écoute, euh, tu me fais peur, dis-moi ce que t'as. J'ai des pouvoirs. Des super pouvoirs. Euh... Tu veux dire... Euh, comme un super-héros Oui, tu comprends pourquoi j'ai dû les dissimuler Tu peux voler Non. T'as une super-force Non. T'es indestructible Non. Tu peux marcher sous l'eau Non. Tu cours à la vitesse de la lumière Non. Tu peux respirer sous l'eau Non plus. Tu peux marcher sur l'eau Non. Tu peux parler aux poissons Non plus. Ok, euh, bah c'est quoi ton super pouvoir Je vais te montrer. Je peux saler les plats. Frustration. Reviens, reviens, c'est fini. Je te quitte. Est-ce que je vais réussir ma vie Quoi Frustration. Mmh. Mmh. Mmh. Oui. oui, effectivement. Mais euh, tu peux pas voler, alors. Non mmh. C'est pas grave, c'est bien aussi. C'est économique. Et j'ai un autre pouvoir. Je peux m'abonner à la chaîne des papillons de l'extrême. Je peux même mettre un pouce bleu à la vidéo et la partager. Puis suivre les papillons de l'extrême sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Mais ce pouvoir, toi aussi tu l'as. Il est en toi. N'aie pas peur de l'utiliser.